C'était 1er juillet dans l'année 2022, à la veille, premier anniversaire assassinat président Jovenel Moïse, bateau Miss Lily t'a débarqué dans pas port de paix. Même moment, M. bateau à qui s'est joué à Georges t'a l'attention, attention. y agent douanier sous une série de tiboites boîtes et rapidement, frères et sœurs bien-aimés, agent là la après l'ouvrir de et boîte, eh bien, libre à c'est katouche, qui te gagne là-dedans. Compte katouche, cartouche yon total de 120 000 qui t'est venu dans 157 six boîtes et même moment Fritz Fritz Jean René Lus qui t'est venu chercher marchandise ça yo autorité yo t'a pral mettel en code. quelques jours après et bien mesdames mademoiselles messieurs autorité t'a pral arrêter mettre toi, et après yon nuit yo t'a pral, e pral libéré et bien dans dossier kagaison Katouche ça yo qui t'est débarqué dans port port de paix gay ancien ministre de justice Berto Bertodorsé non le cité là-dedans directeur affaires Judiciaire Fritz aubourg non le cité là-dedans semblé commissaire gouvernement port de paix Michel Virgile depuis le mois de août et eh bien bois prison et semblé yon conseiller ministre justice là qui na prison tout après yon ordonnance Stephineran en faveur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 Si divers chrétiens dans l'église épiscopale, act sur le rocher a chanté Tingo et bien frères c'est bien aimé yo ouais, seul Jésus qui capable font bagaille pour pays d'Haïti mais malheureusement pour dirigeant l'église ça c'est différent eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, le sang de Jésus actuellement là, trois petits pour sécuriser une série de pasteurs ensemble avec prêtres dans le pays d'Haïti. Ils ont obligé acheter gros âmes, fan fois de foi pour être de frapper des moyens. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Paste de Dionné, responsable l'Église sur le rocher, ses nouveau complice dans le trafic d'âmes à l'Église épiscopale. Oui, ke ben, actuellement là, peuple haïtien si gay en ensemble avec prête ka prier même saint c'est pas sain, sincé l'éternel l'Éternel des armées mais plutôt saint insécurité m'bra le barou détail gentil proverbe créole l'a dit za fetinette pa janm piti mais c'est piek kan son yo piti et c'est sous parole ça m'a dit bienvenue pendant m'a éviter ou rale chaises ou chita fou ko sami et faut pas rentrer la caillou c'est un plaisir tout tripotaille ça nan mon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 Nous, t'as eu chance de présenter, euh, yont compte, matin. Et compte ça, qui c'était? Ma passé, non, yon la coup, moi, ouais, tout le monde tête en bas. Moi, dis bonjour. Donc, merci à chaque fanatique qui te commenté. Réponse, non, c'est pour la en En Un petit cric, pour nouveau compte, nous gagné. Ti babine, quatre faces. Ti babine, quatre faces. Pas hésiter, les éléments de réponse, pas ou là, dans commentaire, là. Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Gros nouvelles, mon nom yo, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connectez, n'importe côté où il est, depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout sa qui passée passé en Haïti ou à l'étranger. -e oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo à travailler là, capable d'avancer, Zami Pao, Foucault.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 Assassinat, président Jovenel Moïse. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ma praple ou, nan bateau Miss la police te arrive jouen, yon total de 157 kes katouches, yon tapral jouen 2 pistolets, 3 890 dollars américains, 814 343 good, et Fritz jean renelus Lus tapral en bakod, li même qui te vin chercher, marchandise ça sa yo. Ma praple nan même fait l'année 2022, les États-Unis ensemble avec Canada, ta a pris le justice pour implication dans financer dans le pays d'Haïti. Sous dossier Port de Péa, nous avons ensemble avec nous Madame Julie Georges qui pral le quelques détails. Neuf mois après, l'autorité te fini de déposer la pâte sous cargaison cartouche sayo qui est venue dans le bateau Miss Lily, lui-même qui se propriétaire du bateau Silla. Bonsoir, Madame Julie, comment vous êtes, comment la vie est, comment la santé est? Bonsoir, Foucault, bonsoir à tout le monde qui a fait l'émission, qui fanatique émission ça. Je ne vais plus mal, nous là, nous si avons regardé pour nous fait café moral la montée, et nous est eu vous Nous encore, c'est Julie Georges, nous avons deuxième fois pour nous parler sous dossier carrière de cartouche. Nous en boîte qui a été sorti qui dérive par au deux à Boris qui était 1er juillet passé d'accord et première question nous pour le poser puisque on connaît et faut nous aller rapide faut parle parler nous de qui est monsieur Jonas Georgier comme c'est ou, qui compte ou te ensemble comme nous toujours dit famille c'est base société donc l'important dans chaque dossier que nous parler de il est important que nous posions nos questions sous famille, qui côté au a sorti. Comment M. Jonas fait un citoyen américain, comme étant donné que nous avons des informations avant l'été dans le pays d'Haïti, qu'il a quitté le pays d'Haïti, parler ensemble avec la population. Euh, Jonas George c'est de de, pau de Père. Jonas fait c'est de pau de Père. Mm -hmm. Il fait toute étude. Première l'aéroport de paix mm -hmm. et secondaire l'aéroport de paix n'a jamais rentré dans la police il était allé Missouri il fait 7 ans dans la police mm -hmm. après 7 ans dans la police il remet d'émissions et il les d'émissions et il rentre mm -hmm. mm -hmm. ici moi même la journal George depuis en Haïti depuis 2019 nous ensemble nous remet nous fait 1 an remet okay. nous mariés en 2000 nous gain actuellement la très juire Xalvine là c'est que nous sommes 23 ans ensemble. Mm -hmm. Nous avons un petit garçon qui a 16 ans. Et je c'est un monde qui nous sort le même côté. C'est-à-dire nous ne sortons pas au dépôt. Et nous le même côté dans une zone qui a 2 ans. Nous sortons presque le même côté. cest dire ce n'est pas un monde que je connais. Et pendant que je là aux États-Unis, je me rencontrais avec lui. Mm -hmm. C'est un monde que nous connais. Nous sortons depuis Haïti. Nous m'arrivons en Haïti. Nous rentrons ici. Ça veut dire c'est un monde qui a plus de 24 ans. De ma et avant de te à nous nous ne plus déjà. D'accord. Donc, nous avons dit que c'est des gens qui croient et puis nous fait affaire. Oui, oui. Exactement. Donc, nous prenons reconnaître, coup ça, sur les réseaux sociaux, par rapport à ça, avec le dossier Bateau Miss Lily. Nous on le 1er juillet 2022. Et eh bien, l'autorité a pris cargaison, cartouche qui est venu dans le Bateau Silla. Donc bato Miss Lili non ça qui c'est Miss Lili. Qui côté nous te joindre ensemble avec elle, qui ça qui t'ai inspiré nous et comment nous t'ai commencé pour que nous e nou t'ai nou arriver gain bateau ça. Ben y bien sous ça. Euh pour comme c'est un monde qui remet business en pile eh, moi t'ai gain un monde qui s'est introduit moi dans business qui t'ai mm, bon qui t'ai gain un ou... On business déjà, qui est un business Cargo, qui est un business Cargo, qui est PNL Cargo, Shipping line Qui mm -hmm. est un business administratif pour eux même dans business. Nous mm -hmm. tellement tellement mais business, je que suis pas mais business. L'homme qui était compagnon, mm -hmm. et puis j'ai décidé d'acheter un bateau. Nous avons acheter un bateau ça en 2014 en Europe. Mm -hmm. Et bateau est rentré en Haïti le 19 juillet 2015. Le okay. premier voyage nous fait en novembre 2015. Tôt c'est so, par rapport de aimer que me renmen business là et c'est ça qui fait qui fait que me vinn na business non bateau en même c'est Marie qui bail bateau non miss lilia c'est mm -hmm. parce que me relé Julie OK et lui même li tou bail bateau non parce que toujours bon motti non Lili li tou bail bateau non miss lilia c'est deux noms non d'accord donc comme étant donné les que ou t'as travaille dans un business avec les que ou vinn pour propre business pao suis capable dit c'est des expériences différents parce que toute responsabilité c'est sous do reposer donc les confinés gain bateau ça continent européen ils pral traverser pour que les en Amérique donc des États-Unis li pral débarquer dans Caraïbes là pour que assurent assurer transport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 Okay. parce que tout ça doit faire de pour pas mettre en discipline là-dedans mm -hmm. ou pas priver loin tout mèm, si bon pour, wop, de prive, de nan, le monde connaît mm moi-même tout le monde qui est discipliné si on ne bombe pas ton marchandise pour Depuis débuter d'où là pour aller la priver pour deux pénans le deux le deux on met dans le psychologue algerien algerien et l'auriver tout sortir bomporter hein si j'incourtez pas moins là c'est qu'on s'amène pour y mettre Ça veut dire que moi pas gagner ni dans le business là moi pas gagner ni pour la donne moi pas gagner ni mari moi cla dans non même moi même qui mettre business nous toutes ces consommer que nous et dit me traiter tout le monde même gens et me tout le monde même service là c'est seulement ça que moi ajouter dans leur communauté de travail et l'aime venir mettre business yes donc par exemple si que moi gagner un colis qui aux États-Unis qui va aller dans pays d'Haïti là que mwen rive nan ou pou mwen remet colis comment process la est qui document que m bay et ki sa que mwen di les que moun ki en Haïti pral recevoir colis ça comment le supposé présenter donc expliquer population parce que gran pile moun ki pa kon dossier ça donc peut-être yon capable gayé quelques informations comment yo shipping yon marchandise OK le moun nan vini et pour vinn sip ma santize la ensemble avec copayen les gagné un gate gate la geyon sécurité là dan sécurité ça campé machine nan li prend plaque machine qui vinn porter ma santize la li prend pièce d'identification mon nan et si pièce a expiré il pa prend Avec que aussi pouté gɔn licence ou bien que un passeport qui identifie o et geyon l'autre truc geyon l'autre carte les tabay qui sont truc carte truc carte ça li est par fédéral a dit, si mon un tweet là, numéro la, avec non mon Si vous avez pa pas nom de un de nom. Vous avez un Vous de un ou décrit eh, okay. so sa curia c'est ton boîte mon nous avons mon mon une boîte qui est dans y boîte là mon manger les cadeaux ça qui est la boîte là ou même boîte ou un boîte qui est manger là dedans mon un boîte qui est duri là dedans c'est comme ça que et après ça ou pas droit vérifier boîte là toutefois il faut un vers qui pour mettre boîte ça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 Nan yo, an de dan yon na yo, soit le ta en dedans yon boite ou bien en dedans yon sac, est-ce que nous pas noue yo ou bien si que moun na vinavel na boite, donc, comment mm -hmm. nous pral déterminer si c'est ça ou bien est-ce que n'a juste pran ça sa, li dit ki nan boite là par exemple, les vini se katouche, et puis le dou, et eh bien c'est mon mouk bon la dan. Donc, est-ce que nous avons écrit bonbon? Est-ce que parfois nous pa nou ne pas pour que nous connaissions qui est là-dedans par rapport à l'ensemble de règlements qui sont placés pour que nous sommes capables de transporter les marchandises, sortir dans pays, aller dans l'autre pays? Ou le monde vini avec la boîte, il vient avec tout TP. Il y a des gens qui viennent avec tout râpé, tout en noir. Il vient le TP. Ou pas qu'on connaît qui est là-dedans dans la ça faut qu'à pour garder ce boîte salaire, mon ado, c'est bonbon. Ça mm -hmm. faut qu'à c'est pour prix charger chargé Parce que sous les boîtes là, ou les boîtes là, e boîte loup, ou dans boîte ça, comme ça, sous d'une c'est bonbon, bon, pas comme ça, qui dans un moteur dans boîte là. Parfois, nous questionner boîte, so, mm -hmm. c'est parce que les monde qui vont mettre moteur en dedans, qui vont mettre batterie dedans. papier, parce qu'on est là, a qui de valeur là, pour charger au okay. toujours douce. Pepe, pepe c'est Ça fait qu'on ne pas questionner la boîte là. Mais pour ouvrir la boîte là, vérifier, on ne peut pas ça. Donc, les gens qui ont porté la marchandise là, est-ce que nous ne pouvons pas peser, est-ce que nous juste garder la boîte là seulement par rapport avec le gros sel ou bien les gens qui nous pour nous charger ou bien nous garder la quantité de livres que le PSE pour nous charger. Comment nous gérer ça Nous ne parlons pas de livres, nous garder des grosses boîtes là, et puis nous allons fait des bateaux. Parce que si les gens ont ces bateaux, ça ne pas dire que les gros doit charger de temps à temps mais on va garder ça quand nous allons, on va gainer de ça. Ok. Ni nous pas va plus non plus. D'accord, moi je comprends ça. Et Bato Miss Lily te saute si, aux États-Unis d'Amérique, l'étape allait dans le pays d'Haïti. Elle est arrivée dans fin juin, n'est-ce pas Oui, oui. Donc, et 1er juillet, et nous t'arrêmes connaître comment journée ça a commencé. Comment elle a commencé commencée bon, pour Journée a commencé très bien, nous a été commencée, nous avons débarqué très bien. Mm -hmm. Et pendant au moment de débarcation c'est marine qui était avec une boîte que t'as descend c'est même jour dit est-ce que comment nous garder ou garder ce bras là dans dire comme ça on pense que il pas battre mon ça maintenant bras toi quoi c'est pas d'elle quoi mette mettait là-dedans parce que bras t'es tellement petit et le loup pour y a deux trois monde avant pas engagé pour lever ce boîtes là marine questionne ce bras demande comment c'est que ça fait loup comme ça pour de ce petit bras comme ça C'est nous décapler pour lui même il pense que c'est pas respect mais c'est ou t'as fait même pour lever bras les inspecteurs y a fait tout près ensemble. à de des messieurs pour inspecter boîte là. inspecté boîte là. cartouches qui Deuxième encore, c'est cartouche. Troisième, c'est cartouche. Les ont les qui les qui Ils elle dit la France, il de... était en Haïti ou bien il était à l'étranger. Par contre, elle était en Haïti, c'était à l'étranger, pour à l'époque. Mais au demain, pour ne la caler pas de venir la caler. Vous savez, baladino que c'est cent vingt mille cartouches cartouches. Il y okay. allait, okay. dit la France avec Monsieur. Il y okay. mettait, mm il y a une cartouche qui la France. Il y a une l'argent qui a la France. Haïtien comme américain, il y a une femme qui a dit la -hmm. France. Malheureusement, mm pourquoi? Mm -hmm. Vous mettez tout ce n'est de la France, pas qui fait la France. Donc, ça veut dire que Fritz, Jean-René Luce, lui-même qui devinent venu chercher des marchandises pour aider la France. Il conduit la la France. Il conduit la de la France. Et il est la France. Il joue l'argent. Il joue Il joue Vous il yo n'y yo pou, pou hm. e, yo, yo, wow. si a e, verbal tout ce bateau Malgré de la France, malgré de la France, ensemble avec vous. Pour ce même en présence de tout le monde. Il a d'accord alors vous le, le, le, arrêté monsieur hein il est allé avec lui commissariat hein? mm -hmm. nous nous même nous nous nou, nou nou recommencer nous nous lundi. E ok. En samedi, nous samedi Il 67-377-0. Ça, c'est qui qui les états Ça, c'est qui te les marchandises là. Olexa, non. Ok. Olexa, non, elle était identifiée là avec les qui fait s 550 640 640-67-377-00. Et elle était identifié là encore avec passeport en deuxième Il deux fois sur WAF là. Passeport qui était 65-19-24-059. Marie eh, marine bay toute formation ça yo Il la parce que la france de la france côté papier ça pour pour côté côté avec edi la france tout papier ça yo pas arrivé dans des si que edi la france ah bon comme on nous dire ça que nan moment pas connait les que frites ou pas connait s'il en Haïti, même si au Let Haiti. Au Let il Haiti, a debout point. OK. Donc, au D'accord. OK. Ça okay. veut dire immédiatement le fin remettre marchandise yo, rentrer dans pays d'Haïti pays d'Haïti vous dire directeur a a machines officielles qui t'apporteraient de, de, de, de, de ta ton machine on machine officielle, C'est ça information vous gagnez sous machine ça. Nous ne connaissons pas, il n'y a pas de machines, il n'y a pas de machines qui tout simplement ou machines police. Personne ne connaît. En mardi, Foucault arrête Karim. Marim. l'arrête, il vient dans bateau, il me dit qu'il faut faire fouiller dans le bateau, il ne pas Et pendant que Marim descend, l'avocat là, le directeur de police a vos il dit que Marim est un policier, il pense que c'est quelques formation qu'il besoin de pour Marim déplacé à côté, elle rivet el déplacé, le pas même temps, il pas même auditionné Marim. Marim a enquête tout pour l'enquête, Dieu pas connaît. C'est juste après lui, c'est un certain des woods un policier qui est toujours travaille avec lui, qui montre Marim par via WhatsApp que a gagne mandat d'amener, c'est dans la vie pour l'aller. Ça veut dire, le rivet côté chef là, chef là pas dit rien. Il n'y a pas auditionné, il n'y a pas auditionné, il n'y a pas auditionné, il n'y a pas auditionné, il n'y a pas auditionné, il il donc c'est le chef là fin déplacé, il va l'autre vine chez Gilles. 저희가, on il dans y WhatsApp par WhatsApp l'autre policier qui dit que c'est dans N'gadavi vous mettez Marie wow donc <laughs> les que Marie ou dans ça avocat dit comment comment moi je moi un Michel, hein? met Michel Blanc commissaire-là. La, en l'an de ve -ve Les de 4 heures. Il y a et puis il la chen, et il dit que l'Issipose pièce besoin d'autres informations encore pour capable et, et, et les de poli nous la caille, environ 6h34. et nous environ nou nou nou, de nous sommes là pour parler avec moi. Nous sommes là pour parler avec moi. Nous ça fait pour parler avec moi marine pas. Je nous pas. encore pour nous, pas. marine pas. pas. nous h nous pas. Nous Nous Nous ne pas. Nous ils besoin pour nous nous dit nou pas là. Ils besoin dans la caille. là nous la n'y pas de problème. C'est pas de juge de paix, pas commissaire. pas de C'est pas de C'est C'est C'est pas de nou, pa de C'est pas pas de C'est à 9h du soir, au final à 1h50 du matin. Donc après ça, les que a que de déplacer, pas pas de rien. pas pas OK? Malgré ça, toujours, ça finit de passer. Et puis, quand il y a eu l'a mis en interdiction, il et a eu un qui a fait procédé pour le lever interdiction de départ pour Batoa. Pendant, il y a fait procédure pour le lever interdiction de départ là. Et, quand il a eu le saisi, il y a eu confisqué. Malgré le jugement qui sorti, le jugement sorti, en faveur de Batoa, malgré ça, il le à 1h50 du matin, il y a eu le lever à il y a le cap ensemble avec lui. Jusqu'à présent, Batoa au cap, de au cap, nous rentrons au cap. APN dit, il n'y a pas au courant. C'est Georges Racine qui mettait là. Mm -hmm. Relais Georges Racine, Georges Racine dit, c'est réacté pour nous réacter. C'est Konal qui vendre. Relais Konal, Konal dit, c'est BLTS pour nous relais. Relais BLTS et, et, et, et DCPJ, personne ne pas répondre. Nous écris Premier ministre, Premier ministre, dit qu'il il les dossier à la cheminée Konal avec le ministre Justice. Dans le ministre Justice, le ministre Justice dit, la plainte est rapport qui des papiers de paiement pour vouloir acheminer dossier à la feminine dans konal rapport en vinyle à la feminine dans konal le river dans konal M. lener dit que l'Ivan. ça veut Man dire que c'est monter descendre monter descendre c'est monter descendre et ça que le 3, de, 3 février mm -hmm. nous venons l'aide des ministres justice là mm -hmm. qui dit que il voyait dossier à la feminine dans konal une semaine après avocat dit que il dit que bateau avance avait dit que même les ministres, pas les bateaux à Tivane. Parce que si vous ne bateaux à Tivane, on va pas dire, on dit le vendredi on dit lundi pour bateau à pour vous pas pas a la qui Affirmer pour bien confirmer pour nous. Bato ça, c'est pour madame, yon ancien président dans le pays d'Haïti. Qui détail ou va nous sur dossier ça. Foko, ne va pas être nous mentir. Actuellement là, dans l'époque ça nous en Haïti à là. Vous pensez ça, ta pour ancienne première dame, tu as voulu faire comprendre vraiment vrai. Georges Racine avec Victor Ponal, qui se l'aîné, c'est qu'à ça et Ça, c'est une question. C'est ça qui fait que nous sommes là. Nous là, oui, en Haïti, là. Ah, mes amis, diverses choses, ça va passer. Il, il, il, il, il y a passé. pas so, ça même qu'on est madame. dans qu'on madame. Nan, madame, nan, exemple, madame nan, pas qu'on so mm -hmm. est madame. Mm -hmm. si non madame. Je pas madame. pas même madame. ça C'est pas. pas. pas. pas. pas. Vous comprenez, ça veut dire que pour moi, même pendant que Bato a été arrivé en Haïti le 1er juillet, c'était pour mettre ses jours à avec Mme Julie George que Bato a été, il est sur nos compagnons, que nous gagnons depuis 2011. Donc, nous n'avons pas de pièces que nous associons à Avel. D'accord. Je ne pense pas que ça a été pensé que nous avons pu nous associer à Avel. Je ne pense que nous sommes monde gens d'ailleurs. Ça veut dire que nous paguons, nous mettons dans notre tête, nous, ça fait même nous paguons, pour nous nous faire pour pour nous nous ça faut Bon, et dernièrement, vous on ça monde en depuis nous paraît que la monde à à de nous parce vraiment pas droit parce que nous c'est mon noir nous c'est nous c'est classe dit que nous pas droit nous pas parce monde qui bateau c'est ça pour nous mais nous travaillons pour ça nous dans l'école nous dans travail pas pas pa pour premier ministre pas pour pas pour première dame yo dire pas so disant dia mm -hmm. li pas pour lui c'est pour madame Julie George avec monsieur Jonathan. Ça dit pas qu'il y monde qui nous va pas associer avec elle. Nous va associer c'est pour nous battre ça. Donc et immédiatement yo te fine saisi kagaison cartouche ça yo nous pral gagner nos anciens ministre Bertodorsé donc bien que dans fin année Canada les États-Unis pral sanctionnerl pour implication dans le dossier financer gang dans le pays d'Haïti. Donc, est-ce que par hasard, après que vous avez saisi Kagaison katouche là, donc par rapport ensemble avec Jean dossier a à à l'époque c'était Berthaud Dorsey qui était mini-justice, est-ce que nous pas déjà rentré en contact ensemble avec elle Donc, qui comportement a été gagné envers nous dans le dossier sa? Bon, pour Berthaud nous je pense que le comportement de est un vraiment, ou si. pour moi-même, je ne sais pas, droit. n'est pas droite depuis commencement. Parce que dossier a passé pour des paix, saisie a passé pour des Et pendant le cours saisie en faisant, dans le même moment, même boîte, ça a passé, c'est que tu as pris 14 boîtes, 16, 26, 16, 16 boîtes, so. mm -hmm. gagné en machine qui t'a pris entrer pour au prince, avec 25 000 cartouches là-dedans, gagné en substitution commissaire qui dit, c'est lui-même qui témoigne dit c'est lui qui fait saisi. Pendant que les gens ont fait 16 ans, Bertodos se, se relaie, il dit, il voit pour lui. Il dit, non, il faut mettre celle-ci sur cartouche. Mm -hmm. Bertodos se révoque parce qu'il met celle-ci sur cartouche. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas qu'on mette machine ça. Et tant que c'est machine, il a un numéro qui identifie. C'est son bacon qui met lui. Ça, il est en train de son bagage qui s'est fait parler une ancienne main. Même Bertodos, c'est lui-même qui relaie. Directeur police, personne pour arrêter nous sous nos dossier. Je pense que nous avons une justice qui là pour faire justice respecter nos pays. Je ne pour arrêter sans que besoin le monde. Toutes pièces que besoin, tout besoin. Ça faire dossier. aussi directeur que ça que vous Bon, c'est un comportement qui injuste. D'accord. Et pour Fritz René Luce, comment est arrivé à libération après que vous fini à arrêter, il so y a les cas de la France? Comment ça t'es? Jusqu'à présent, il faut que une question que je posé. et c'est pour cette raison que moi, dit je dis toujours que le commissaire là supposé comment Fritz René Luce lage. Parce que non, si je me m'a appelé, Fritz René Lus est coopéré avec lui. C'est ça qui fait lage, Fritz René c'est ce qu'on peut avec le comissaire. La comissaire a dit grand public là spécialement pour le Nord-West. Qui ça, le comissaire se dit. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'agit de la question de lui, il la question de tout ou pas même de sous cela, et il a des éléments encore la caisse sous tout et vous vous dites que avec vous, ou la gueule, comme vous faites la gueule. Il y tout la gueule, vous prenez place de lui. fait commissaire comissaire, mais il s'agit de la question de On attendait qu'elle dit pour qu'elle soit fait la gueule, le comissaire. Alors, à l'âtre à Kaboul avec Gaïtène en pays, ça... Bon, après que, et autorité, yo fin saisi bateau, et yo t'a même vend bateau, jusqu'à présent, ou pas qu'à explication pour qu'on si yo vend a si pas puisque pas des documents qui prouve que yo vend. Donc, comme, qui comportement moun, nanodesse, gagné, envers nous, comment yo réagit par rapport ensemble avec décision ça, et là que on te prenne nouvelle, nous même qui lèvaient port de paix, nous c'est moun port de paix, que yo joigne, car ils balle en dedans bateau, nous. Donc, vu avec problème et sécurité à cap augmenté dans le pays d'Haïti, comment vous avez appris de nouvelles y, comment bon, reagi, et comment vous avez réagi? Bon, vous avez réagi et vous pas fait plus que ça. Parce que vous avez de la à 1h50 du matin, pas lumière pour vous de fait ça la café, vous avez fait de fait de fait de manifestations. Au vous avez fait te fait plusieurs crache des manifestations, ils ont tiré mon manifestation. Vous comprenez, vous savez, bien fait tout ça, vous êtes à faire. Mais plus, c'est penser que la justice, c'est parce que nous toujours, c'est parce que nous ne pouvons civilisés, que nous souffrons comme ça. Nous toujours quitter la justice pour la justice et travail. Mais malgré nous, nous faisons voir, nous entendons plusieurs manifestations, plusieurs mouns, et vous voyez, et vous fait un bail là, tout le monde signé là, donne une petition signée là. Hier, on te fait péter sur tout mon destinier là, dedans voyez. Vous avez dit que qu'est-ce que ça pouvait faire Parce qu'à cette heure, que ça fait mon café. Et puis a fait quitter juste, c'est là juste pour se travailler. C'est ça le sens de vous dire c'est café ou même pas. Mais au tout, tu es toute solidaire et au tout, tu as souffri tout parce que des bateaux ça y est qui impliquent dans dossier types de bateaux qui plus rapide. Et ces deux bateaux sont pour est-ce que mon cadeau qui le Nord-Ouest. Leur parler de et shipping qui dans le Nord-Ouest, c'est c'est El Chalay et Miss Lily. D'accord. Donc que yon vin arrête Marie ou, donc, kek et après yon pral libéré l, est-ce que auparavant, donc, bateau la te déjà gen soupçon sous ou bien qui sont pensés qui cause profond qui fait que yon t'arrive pren bateau, malgré la justice fin rende ou yon ordonnance en fave nous. Pas gen en rien, qui te gen soupçon sous li, rien encore encore, seulement se c'est parce que Marie te questionné boitio, se ça qui fait que Marine est impliquée dans le dossier parce que si on t'a pas arrêté Marine Marine était sous acte vendredi tu t'a pas arrêté Si que tu était en bagarre parce que tu tu impliqué là-dedans mm -hmm. en samedi Marie Malta était yot, yot, de devant un juge et devant commissaire là c'est un les commissariat là s'il était impliqué là-dedans tu t'a tremblé c'est mm -hmm. un dimanche Il ont fait une réunion dans l'hôtel port de Il ils a questionné douania pour demander douania comment douania fait saison c'est les a dit c'est marine qui te dit pour l'inspecter boîte c'est ça que fait saison c'est le stage cherchant qu'on connais pour impliquer marine dans le dossier seulement ça si c'est marine fait opérer du marchandise marine campé business c'est ça qui fait dans la paix ça problème oui donc selon dernière information c'est que dirigeant dans le pays d'haïti as même été mandat d'amener des maris ou et tu as même checké Interpol pour comment ils était capable d'arrêter Marie aux États-Unis pour venir répondre à une question sur dossier ça. Donc, comment ouais, décision ça. C'est un dénotant de ça. Est-ce que tu as fait ça vraiment vrai? Tu connais. Je pas faire ça vrai, Foucault. C'est divers. Il y a des opinion publique. Parce que si tu as fait ça, ça bon pour nous parce que tout le monde qui a pas dossier, il tout a partie là actuellement, là, tout ici. Nous gagnons Alexanoan, il habite ici li aux États-Unis. Nous gagnons Eddie la France là, il aux États-Unis. Nous gagnons juge de faire procéder balle là, il aux États-Unis. Nous gagnons commissaire qui te mettait qui te mettait interdiction, qui te mettait interdiction et qui te fait saisir et confisquer à, aux États-Unis. Marine qui séjourne à George, il aux États-Unis. Ça veut dire que faut qu'est-ce qui tout ça résolve. Alors mm qu'on -hmm. a c'est si tout ce qui se passe comme ça, ça fait vraiment bon, son victoire pour la famille. Mm. Et je ne pense pas qu'on as supposé faire ça. Je pense qu'on supposé faire déjà parce que a pas gagné un an. Bon, vous connaissez. C'est l'opinion opinion publique qui a testé. C'est l'opinion opinion publique qui a testé. Parce que moi, même personnellement, je suis allé dans le consulat haïtien. Je pense plaindre déjà. Je suis allé dossier déjà. Je mm ne -hmm. pas réagir. Je suis allé de CPJ. Il parie pas lui. Nous signifier de CPJ, payer. Il parie à Moi, moi, moi, voyez les deux droits humains. on a dit pas parie Je vais Moi, les qui sorti dossier, les dossiers, c'est c'est Ça veut dire que yala, tout ça réagir, c'est tout ça que Et d'après information que me joignent. Mm -hmm. Olexa, non, c'est un ancien ISGPMT, soit Alphide. Wow. Elle dit, «Hey! » Et quoi, information? C'est le dossier qui est arrivé ici, le bon moment. Au niveau international, est-ce que, nou est oui, est pote... est que nous, nous pouvons pote... mm -hmm. yeah, porter plainte Est-ce que c'est seulement la justice dans le pays d'Haïti qui a géré le dossier Est-ce que aux États-Unis Nous pouvons porter plainte. Ça passe pour quoi Ça me va dire, si pas bon a nous mèm et especialement mon kind dans la république yo car mm -hmm. vivant à ici qu'on y a construit qu'on vraiment que nous pas capable fin imaginer c'était qu'on s'allait tapier à mm chaque -hmm. toucher sur si aux États-Unis pas illégal effectivement nous constatons c'est quoi voyez là qui est-ce qu'il car il fait ces gens ça là est-ce qu'il est illégal ou bien est-ce qu'il est illégal exactement c'est ça parce que monsieur jusqu'à présent toujours dans la hausse mais après là quand ça a fini passé à là voilà on dit à Dieu pour mon capri cabine à but ça qu'on y a là la, qu'on l'aura passé Toutefois, quand on en trans, ou si on yon carcouche on, ou bien yon zam, ou pas, ça passe par département commerce, il y a un million de dollars confie, et ou pas prendre jusqu'à 20 ans prison. Ah. Mais ça passe, c'est après. Ici, c'est la loi qui couvre parce que c'est une question ou bien yon dit, c'est la loi qui parle avec évidence. C'est ça qui fait que, que jusqu'à présent, ça est là toujours. Nous ne pouvons pas, pas faire ça, nous pouvons faire tout côté. D'ailleurs, même, quand on y a ça, m'a fait y a le monde, m'a demandé toutes les médias, Man, man, man de tout le monde qui est victime dans le pays d'Aïti, il faut faire ça pour nous faire une justice. Et si nous ne faisons pas ça, nous ne faisons pas justice parce que nou, nous sommes nous laver pour nous. Donc, moi, je souhaitais que le message arrive et que la justice prenne responsabilité. Comme étant donné, avant, il était arrivé, il a saisi le passeport et même arrêté Marou. Comment Marou prend le quitté le pays d'Haïti pour le re rentrer aux États-Unis? il a eu un jugement qui était sorti, jugement supprira tout mm -hmm. et la police, Nouvo, un agence, la paucasse, nous um, e, e de, de mm -hmm. dit tout un nouveau jugementessen par les Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times passeport, de Times Times Times Times immigration Times Times Times c'est Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times Times pas pour un homme, il va remettre pas pour un bon bien d'où pendant un nouveau commissaire là, nouveau commissaire à l'aide baye directeur à qui la l'idée de français de coups baye l'autre baye pas pour un saphir d'un pour qu'on y a qu'on y a l'en ouvrir ou est que c'est bloqué au besoin bloqué nous et et e, on a et on a ici nous nou relay et on l'a une pas bon ici nous dit nous garder pour nous et nous relayons ambassade nous dit nous vine à garde pour si nous car vini n'ayons ambassade qui puis pour nous qu'on y a décidé pas de passer par.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 C'est 25 ans de travail, 25 ans de travail pour réputation pour qui est en jeu là. Jodian, c'est Julie, c'est Miss Lily, des de MCDV là pour l'autre monde. Vous avez dit, nous savons que tout le monde qui s'est parce que c'est bah, un téléphone public et, et, et, um, sur toutes le, et, et radio, et les radios, nous prêts pour nous faire ça. So. Et nous parlons même des CPJ qui a fait un travail, qui commence ce travail là, pour finir ce travail là. Parce que tout le monde qui est coupable de, de yon, c'est seulement Jonas Jol, Jonas Jol, Jonas Jol, a payé parce quelle te dit pour que ça ait checké, pour qu'il s'en pour que pour qu'il commence à faire comme ça. Tout ça, tout ça, tout tout tout tout pas quitter mourir. C'est pour quitter le dossier à mourir, il y a oublié dossier. Je demande pour toutes tous les médias quittent le dossier, pour faire dossier arriver, côté dossier, supposé arriver pour nous faire une justice parce que nous-mêmes, famille femmes, nous justice et réparation. Merci beaucoup. Merci Madame Julie, c'était un plaisir. Donc, moi souhaiter que le dossier a marché, j'en le supposé marcher, et la justice va retrancher. Donc, les qui méritent justice pour jouer une justice, et les qui méritent pour un code, payer pour les yo qui rentrent dans le pays d'Haïti, pour ta gens qui malheureux, dans une situation difficile, le pays a payer pour ça. Merci beaucoup, nous avons l'autre un autre moment. Merci beaucoup. D'accord, c'était un plaisir. Tengo un amingo kebe ama, kebe ama, kebe ama. Tengo un amingo kebe ama, que me ama, es esus. Chrétien dans l'église épiscopale, pas qu'à chanter, chanter ça. <laughs> Parce que responsable l'église, non entrez âme et balle. Donc, musique qui est capable de chanter actuellement là, c'est yon combat, un combat, et puis y avez avancé. Après des CPJ BAF, vous avez un rapport. Je vous dis à Frère et bien aimé, Pasteur Day, yon responsable dans l'église sur les rochers Haïti, implique bien fond dans le dossier de l'église épiscopale. Wow! Quelle unité! entre pasteurs, ensemble avec prêtres, si chrétiens protestants, yo, yo dit yo pas nan maman, marie, yo pape adore les se, mais pour dirigeants l'église, yo, c'est vraiment différent. Les mêmes, ensemble avec prêtres, l'église épiscopale, yo prier même c'est actuellement là, qui c'est l'insécurité. Pasteur dei, il kap koutem, te voyon l'autre pasteur pour aller prendre carguer son âme yo. Semble fidèle, yo pa gen assez force pour yo dire le sang de Jésus bio actuellement là. Pasteur yo obligé à chercher gros âme fan de foi pour yo capable fon de mots Satan le diable kap persécuter l'église. rappelé ou mesdames, mademoiselles et messieurs, l'église épiscopale gagne comme avocat. mettre dans ton léger bon.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 Maxime Koutem semble dans joukap vini là. la m'gal fait l'église pam en dedans la kay Pendant que si yon a pour résoudre problème et sécurité, pour le ciel touche ke frappé par la repentance, le paste ensemble avec prête à prier. Mes amis, si que ou pas de fonti ouvri jo pendant la prière, ou te kapab di moun sa yo ke met papa bon dieu, tellement yon gyeon seride mou yon ap employé ou senti toucher ap touche ke Eh bien frère, et se bien aimé l'évangile la confuse moi pire parce que même pas te prête ça yo cap intercéder nou yo cité dans dossier trafic zam à trafic bal, yo pas suspend augmenter insécurité ya, dans pays d'Haïti dans dossier l'église la femme ou, la justice qui la pour retrancher mettez l'ordre condamner moun pour condamner et non seulement ça tout libérer moun pour libérer sanctionner ça pour sanctionner malheureusement dans pays d'Haïti c'est différent frères et sœurs bien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 pour vous expliquer version palle dans le dossier Trafic ZAM à BALL. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ma juge qui sous dossier ça, c'est juge Jean-Claude Martel, qui c'est président de l APN. L APM qui c'est Association professionnelle des magistrats. Donc, peu Haïtien, nous mêlés, restez connectés pour être suivi dossier comme ça me cap bienvenue dans insolite nous pouvons journée aujourd'hui j'en ai regarder image ça là oh my god oh my godness ça fait choquer <laughs> ça fait choquer c'est ça qui relaie. quand de verbe se suit le second se met à l'infinitif eh voilà merci contre, et eh bien sous image qui approprié par rapport ensemble avec règle grammaticale ça quand deux verbes se suivent, le second se à l'infinitif. Ou bien, je suis capable de dire, on commence toujours une phrase par une lettre majuscule. Donc, ça c'est majuscule et puis, à propre à minuscule. Ou bien souvent, ouais, dans le journal, on sert de gros D, gros L, gros B et puis, un petit E, un petit A, un petit I qui collent ensemble avec est-ce que tu comprends, frère, et sont bien aimés. <laughs> à la traca, pour avec Haïtien dans ce pays. Chai saute sous tête, li tombe sous épaule. chan masse, divers militants partageaient avec nous avions sous dossier là ou ici. Pour ta débarquer dans pays d'Haïti pour venir traquer gang yo. Mais il faut qu'on est plutôt, il a besoin de des armes, machines, ensemble avec munitions pour la police, ensemble avec l'armée. Pour les affaires pour les Sénégaux, par pour venir les gangs, pas bon. Mais il a besoin équipement pour la police. En Avec les gens qui sont des qui peuvent dans pays, ils peuvent et à travers des gangs qui ont dans l'ancienne population. Moi-même, je me sens danger. Qui est le danger que moi Je ne dis pas, nous nous ensemble, nous dans quartier populaire. camper par rapport à des matériels qui sont dans le quartier populaire. Et nous avec bois croisé pour dire que nous ne craser quartier populaire. Je ne dis pas, un petit gouvernement en place. Nous mêmes nous avons fait un de Parce que, ensemble, nous avons toujours fait Nous avons Nous avons choses. Nous avons fait un Nous avons fait Nous avons besoin de pour le pays. Mais ce n'est pas comme ça. Puis, les citoyens ensemble avec la Wissi pour porter bateau, un hélicoptère, un pour mais avec la police. Pour tous les yo. Parce que Bandi une population, pas que bon, qu'il est bon, qui Yokisé Haïtien, mais on y a dans la guerre contre Haïti. à la traka, papa. Jodi vais pas arriver trop loin. Je a demandé là aussi, spécialement avec le président Poutine, nous besoin des équipements, des charmants, des hélicoptères de guerre, des bateaux de guerre. Nous avons besoin de ça pour et, et, et, la police qui là avec la mer pour une aide par rapport à la gang, gang serie population population haïtienne. Et nous disons dit là aussi, le pays, pays d'Haïti est mon pile. Je connais qu'il y a qu Haïti. Mais voyez ensemble, ce n'est pas ça une solution. Il y plus d'accompagnement avec le PNH, avec la maison. Et puis, laissez-nous une solution, nous demander des équipements, laissez-nous renforcer comme ça, laissez-nous avoir avec travail pour faire, et puis pour nous que ça a eu lieu, que ça a eu ça a ça a ce que ça a eu lieu, que ça que ça qui a ça Posez pour qui ça c'est un pays qui pour dégager, acheter matériel, chablende, bateau gay, pour vintouye un série de tibambés, un série de bandits nous gagne? Bon, je ne sais pas. L'argent dirigeant nous c'est pour acheter gros kay, mais dans l'autre pays, fléricane bank dans l'autre pays. Et tandis que, pays d'Haïti a souffri, en pile dans yo, pour yon gen bel kay dans l'autre pays, eh bien, qui s'est passé C'est qu'est-ce que l'État a décheté Mais pour qui ça Citoyens, sont obligés à tomber là aussi pour venir mettre sécurité dans le pays d'Haïti. On les force, les autorités, pour qu'elles soient capables de mettre sécurité. On nous continue, Moi, Je voulais pour là aussi, si on parle envers de matériel avec le système PNH, nous gagnons. Même les politiques veulent écraser, parce que c'est celle qui est là, qui debout. Parce que tout reste écrasé, oui. même les ou te, veux le écraser lui, mais il y minimum. Oui. Et il okay. n'y ka qu'à travailler, okay. il ka a qu'à payer ce qu'il nous faut pays, parce que yon a pas de matériel. Mm -hmm. Si il y a du matériel, mm -hmm. il pile travail travail de yon. Pour citoyens, frères et sœurs so bien-aimés, ils étaient étonnés. nou. Li même la de grosses âmes, ki grosses gros bouche gros chats, qui ont craché du fait, qui ont craché le Question m'a posé tête moi est-ce que c'est pas trop film haïtien gardé malgré pas de l'électricité en dedans pays Nous avons besoin pas nous l'autre chose de hélicoptère des drones et ça au bout de la police nationale là et puis nous besoin pour apprendre et monogène soit 10 à qui l'on a mis nous gué la pour des formations qui est ou néo gué en plus tôt qui pouvait aider pays avec insécurité à. Si on même y aura une sous sol par nous, ça a créer troisième Guerre mondiale qui est déjà là parce que on ne peut pas tête nous menti et nous sont des pays qui ne rien. Au contraire, mon ami, oh oui, nous produit politiciens vicier, qui a créé gang tout tous Après ça, qui mande demandé aide, même gens avec nous, qui mande demandé là aussi où tout y bandit politicien ou yo. Pendant a lui même, la des technologies et non seulement ça, tout l'a créé des nouveaux chats. Pour le sécuriser, et non seulement ça tout pour le montrer puissance li ak le monde entier, dirigeant nous yo même yo prétayo pren yo pour investir dans gang. Bon, nous comprenons, papa ici, chaque monde a intérêt dans sa yo pipito. Si la Russie a bataille pour que le gola me ki puissant, le gola satan 2, satan 3, satan 4, et bien, dans le pays d'Haïti, nous avons ISO nous avons eu la pli, nous avons eu nous avons éviter l'homme, nous avons eu barbecue, etc. Donc, pour Haïti, si toutefois Z tapete entre les États-Unis et la Russie, citoyens, mien, qui est sous-pensé qu'il a gagné la bataille, Haïti, les États-Unis, la Russie, pas la On voit qui déclenche entre les États-Unis et la Russie pour Haïti, c'est nous-mêmes qui sommes passés en bas. Il a oui, nous, nous avons besoin d'aide. Aide, nous avons besoin c'est matériel, matériels, nous avons besoin de la police nationale. Qui pour concrétiser avec le mouvement banditiste dans le pays. Mais le pays, il n'y a pas beaucoup de pays. Et je suggère la Russie, soit pour faire de des choses pour des choses pour des faire pour faire des des gens. a pour pour pour des jeunes pour faire des choses À la côte, je fréquent, papa. Ça veut dire sous si vous avez dit, des et bien qu'on y alla ou l'autre pour que ça y ouvrir pour vous prendre Semble, frères et sœurs bien-aimés, corruption fait à haut gain, oui, ma l'autre ouais ça. Et bien pour troisième individu ça, depuis les Ariel monter dans tête pays c'est augmenter, l'insécurité et la la complicité trois autres pays, tant que les États-Unis, Canada, la France. Donc, il y a tant de gens là aussi à débralouvrir pour venir mettre sécurité. Ariel Henry, comment tu avez compris, depuis comprendre, depuis Ariel Henry finit fin oui, de monter dans la tête primatière après les jeunes la fin de nous avons demandé à Ariel Henry de mettre sécurité pour l'élection qui a faite, pour les gens et l'élection qui a déroulée, dans tout les cas de ses Ariel Henry lui-même, au lieu li de un problème de sécurité, c'est augmenter la sécurité. plus C'est ça que nous demander là aussi, si tu es là, nous dans ce qui passe à Haïti, comme nous connaissons, c'est la France, Canada et, et aux états unis qui mettaient nous dans sa nuit et là. Et ça, te, nous te fais un coup de chapeau nous, là aussi. Et mais je ne et, dis et, pas, nous-mêmes, militants de base aussi, là aussi, tu as décidé pour le venir Et nous dis là aussi, et, y y, y, après 2004, nous connaissons tout ça qui est passé dans le pays. À, côté, mou, yoté, Côté et l'armée américaine était si on va qu'être une belle et c'est ça que fait nous dire. Je ne veux dire si la rue si la rue si tu as vu une balle en coup de main, t'es dans la rue, tu as demandé la rue si c'est coup de Mais je ne veux dire comme la rue si pas de jambes occupées, nous comme c'est qu'on y a l'algué doit décider. Pour le vin, nous avons une sécurité. Nous avons dit là aussi, et je ne veux la dire là, ce n'est pas un problème politique, parce que nous connaissons, nous avons un problème guerre, et nous avons géré là, et maintenant nous avons expliqué, nous avons dit, pour nous aider à résoudre problème de sécurité haïtienne ou pas de gens résoudre problème de sécurité en Haïti. Mais c'est ça qui fait, nous demandons toute toutes les de base, sont levées pour lever camper. campé, nous avons gouvernement, mais avec le gouvernement, ça n'a pas de gens sécurité, avec le gouvernement, ça pas la vie, ça pas de ça de et on un problème dans le quartier populaire. mon a tiré les gens, on les gens en face. Mais je ne veux pas et comme nous connaissons là et, et, et Petit-Frère qui sont en tête le gouvernement Ariel Henry, c'est les premières dames. Je ne veux pas dire, comme les gens c'est eux même qui ont réglé tout dans le pays, je dis là aussi, si vous t'a décidé pour venir glou, on bagarre pour pays nous ne nous pas qui sera venir glia. c'est et policier et qui en Haïti, et c'est l'hélicoptère ces machines des guerres banu, nous pas Comme et nous dit là aussi, pour venir de nous, comme c'est qu'on y a décidé, qu'on doit monter dans tête, comme comme nous ne connaissons pas qui ça a fait tout, parce que je ne veux pas dire, le chef est là, nous avons dit là aussi, nous avons monté le drapeau là aussi, devant l'ambassade américaine, nous avons monté le drapeau là aussi, en pile nous avons mis drapeau là aussi, nous avons dit là aussi, s'il vous plaît, venez de nous résoudre le problème de sécurité à la caille, après ça, le second bagage pour faire, nous fait. Mais je ne veux pas dire, comme nous avons décidé de nous porter comme c'est qu'il y a là, il y a décidé de nous porter nous avons dit là aussi, bienvenue, Bienvenue et pour venir si porter les support. Calaison on nous tente sauce la ici qui va le voir soldat dans le pays d'Haïti. Pendant nous mêmes nous avons investi dans Fatra, investi dans Sénatèque pour le jeter pour pour notre parlement, yo même y a investi dans citoyen. Chaque grain citoyen, chaque grain soldat coûte au des millions de, million de dollars. Est-ce que on va venir prendre pour la guerre la terre pays d'Haïti non, il n'y a pas de la gueule pour nous parce que nous avons une importance. Donc, nous-mêmes, qui sommes citoyens, nous avons pour que nous relègues les dirigeants, nous prenons responsabilité nou pour nous forcer les dirigeants, faire ça pour nous faire et non seulement ça pour nous apprendre à vivre pour nous forcer et non seulement ça pour nous apprendre à vivre tant que pour nous forcer et non seulement ça. Tou, si toutefois, nous sommes impliqués dans une série de dossiers louches dans le pays, nous allons mettre côté, si nous sommes vivants avec pendant que les avons un jour, nous Méchant, donc, mademoiselle et messieurs, pour citoyens, ici là, et bien, zam et balio, c'est un pays les États-Unis au sorti, mais ça pas empêché n'a pas de la ouïe si qui bouvine clean pays à vous. Parce que l'on est-ce qu'il nous fait bal en haïti? Est-ce qu'il nous fait zam? L'on garde ou à nos pays en dingue et au wap garde au bon si messieurs pié à terre à gros guitare en me ou parce que l'on est-ce qu'il y a si messieurs à ou cacher guitare? Est-ce que vous avez eu même acheté des balles? De L'autre aussi que que Depuis date, pas depuis là, nous que a pas de vous Et, ou pas, Mais, le -là, le -là, que les États-Unis passé pour, pour la aussi, la aussi voulée, voulée voulée nous aider. Ou pas, j'aime ça. Mais dans le moment où vous avez dit que vous avez pendant que vous avez dit pendant la aussi il y a la qui ça, Dans le moment les le le sanctions vous n'avez pas de de ou pas de pour rien util. Vous encore, encore, encore, les difficile pour nous jouer une réponse à la question. De ça. Si vous passez cet hiver franchement, garçon, je pas. allez oui. mais qui vous vous avez des Politicien, homme d'affaires, responsable de l'église, commencé, vous-même, vous, même vous fini. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans l'insécurité, je ne pas cacher Souvent, il y a des gens qui ont déclaré, vous montrer mon péché, mais pas un poisson chaque jour.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 ils eh pa so a violé, donc ils ont fait assez d'argent dans le maillot pour relier mon père, et bien, acheter quelques âmes pour les poumons et pas oublier, passer l'ancien sous-là, lit d'y baptiser les âmes, vous voyez le bon mouet. Ils n'ont pas peur pour relier l'église, puis ils ont dit, fais 7 touches de ensemble avec Galil, ça, l'on finit consacré, vous le bon mouet. Donc, si monsieur est puissant, et je ne dis pas, je ne à quel niveau, et sécurité arrivée dans le pays d'Haïti. Frère Maxime Capcutem, bienvenue dans Haïti, la République des Koke, et c'est celle volée au Cap-Rété. Dossier l'Église épiscopale. Nous connaissons frères et sœurs bien-aimés. Dossier l'Église, il y a trois avocats. M. Samuel Madiste, avocat et défenseur, transporteur pour fondre des chrétiens. Vivant, défenseur défense l'Aboune, tu comprends. Ou bien, il y a Jean frères et sœurs bien-aimés, il y a gros opinion, avocat. Avocat qui est s'il vous plaît, avocat Père France Cole qui implique kou selon déclaration Gina Rolls. C'est Père France Cole qui te relève pour l'aide des douanes Zam Akbal, Papa ici. Non, moi, j'y ai 2022. Donc, Père France Cole traînait un paquet lot de yel, et actuellement, là, il a cherché tout pour résumer l'implication dans le dossier trafic Zam Akbal. Samuel Madiste, c'est l'avocat de l'Église épiscopale, tandis que avocat de jean eh bien, c'est avocat Père Franz Kohl. Mesdames, mademoiselles et messieurs, capables de rappeler, ou Peggy jean te déclaré, Don Kato, pendant 30 dernières années, démocratie, c'est lui-même qui met meilleur sénateur parce que posait une action, frères et sœurs bien-aimés, une gros action héroïque. Tu comprends Ramasser caca vider nan parlement. Donc ce pas mes affaires. Il faut que vous courage, il faut que tu aies goûté l'avant pour habituer à Santana, pour que tu capacité pour aller chercher le bouvine vide dans parlement. Est-ce que tu comprends Voilà. Donc, il y a un bif qui l'a fait honte. Floristal, ensemble avec Met Peggy Jean, j'en vois gade t'y vidéo sa, et nous pral li pour vous, peuple haïtien. Genye, Floristal, li même, qui écrit Mette Jean, pour le dire, c'est assez. Et mes frères et sœurs ai bien-aimés, Mette Jean, qui pral répondre Floristal pour le dire, ou malhonnête, ou pile ou frère. L'église la dit, quel que soit le monde qui t'a impliqué, doit sanctionner sanctionné. Quitte li dans l'église li, quitte li pat nan l'église. Mon respecte ou, mais on pas se rien tout. Qui a l'église? Eh, mais qui a l'église? Parce que le secrétaire exécutif qui en bas code, il a cherché le président du comité permanent. Mais qui a l'église là? Bon, quoi yo? yo Bon, on a quitté ça là pour le parfait. Floristan qui va répondre à pour le dire. Je pense que c'est un peu malhonnête. Après toute carrière, dans la radio, quand on te montré où tu as défendu le peuple, je ne dis pas, c'est au même ça qui d'accord à défendre l'église épiscopale. Des CPJ sautis rapport. Dis-se que c'est yo qui as pris âmes pour tout les petit peuple. C'est un peu malhonnête. Malgré tout le monde qui a droit un avocat pour défendre. D'accord avec ça. Personne n'a pas pensé l'étape ou même comme avocat. Moun cap alimenté l'insécurité dans le pays. Ressaisir Florital Beges. Bon. Peggy va répondre pour dire, ah bon. Ou te connais tout le monde qui a droit un avocat. Moi, je pense que de n'avez pas Oui. ça. L'autre va la répondre, Met Peggy. Je défendre chaque grand qui prend balle à l'église épiscopale commandée. Je dis à ces qui perdent du temps à l'école ou, ou bien formé. Personne n'a pas doute de ça. Mais tout le monde sait qui va rentrer tête ou là. Ressaisir autant de frais. Quand ou prend trop de temps pour construire, non. Créons l'histoire par gen gomme. répond pour le dire dis que c'est ça ou fait pour vivre. Merci Naria. Frappé pour pou moun nan vinn négocier ensemble ak ou. Moi presque certaine c'est pas un ancien député à qui mette ou à faire a fait mendiant densité. LOL. Qu'est-ce <rire> que si LOL toi oui? Conversation entre les avocats c'est tellement cool. Et puis puis devant frère et sœurs bien aimé, qui ça qui a dit? Individu répondre répond met la boule dire mon cher ou mal informé oui <laughs> malgré kounia ou la guerre na assassin ou pas ta l'autre réaction cause ou wap défend yo Pap travail pour haïti y ap travail contre haïti peuple à comprendre ou kite signale femme kounia ou aller chercher manger hélas satrice Avocat nègre kap rentre zam nan pey le petit Peguige Ou sezi ou pense mbadge informasyon sou. Plus de temps à perdre. Au revoir. Y a difonse ici. Re ou ok avocat. Moun kap rentre zam aïti yo. Avocat braldil, bon succès. Et, mesdames, mademoiselles et messieurs, après bon succès dans ta tâche pour laquelle tu as payé, et puis, l'autre citoyen aller répondre à l'avocat pour dire à un cas l'histoire est pour corriger ou avocat, n'est pas et petit peuple. À la traque pour laver Kaiten en pays, eh bien, je recose nous, et nous fait et nous devons, Haïti c'est la république de Koke. Les Donc, prese bien le des coquins, sel volé caprété. Donc français, soyez bien-aimés, ou capable rapplot, sa moun sa ouve jovenel. Yo démissionné ou la justice, corruption, mini justice pa gè capacité tout ke son a défendre. Nous capable comprendre, li pa lot ke zoa ki croquer dans sa petit gorge. <c 'est> Fòk C'est que... que... Combien en nous qui rappelons nous de souvenirs? ça ça relève quand notre pays ça sont des les que Palmis l'a fini jete et ils il tombé les tâches ça tombées, frères et sœurs bien-aimés pour aller plaquer dans la république ah aché. avec ces tâches, ça qui perdit premier pour gagner. Avec ti tache sa, ge femme ki pedi... le petit kè nan mitan. Eh, pa m'nan la te kèd. Ah ah. t'ache sa tombe, son discussion, l'on des de palmis pral e jete pe pa yse, tout moun abre de veye ki ti t'ache sa ap tombe. T'ache sa le tombe, l't'en kon ou pral, ou voye de l'eau là-dedans parce que, série seri de t'y là blanche la de, yo kon graté. Lekon fini retirer ti bagay blanc ki an dedans tache la ou gratterl peu pa ici ou le l fonti sèche ne fois pas même kite le sèche même 3 4 montè en tache et puis n'al non ti tête pour glisser le descendre pas bah, Est-ce qu'on comprend? Donc avec dossier tache ça ou pas faut tirerté qui l'autre tout monde donne en si à tête sont ya a qui 3 jours pourquoi c'est causé c'était belle fille. Allez, qu'il étimoun yo pas filet tache encore. Les tout le monde c'est gros sang. À la traque oui papa pas pays ça. Frère c'est bien-aimé, me son joulais. Maman me voye nous aller marer cabrit dans matin bien bonnet Moi même mon cousine moi avec mon frère. Nan, on te grand papa me gagner et puis là on aller marer yo. Mais gon falaise. Et bien en tête falaise là on série des pieds bois. Qui tresse ensemble, avait dit soit sorti en lè mon nom de son ou pas tombe bafale sa parce que on avide croquer nan pile pied bohayou nan fond ravine nan baba y gon pied palmis. pendant nous sorti nan ravine nan, nous sorti maré cabrit, nous jouen tachela, nous la nous montan lè. Monte nous montan lè. Gon série de pieds, gon série de zèb qui relè senti chè. On fait gros remède ensemble avec. Zem ça sa, santi ici peuple ici. ils chien vrai ont plante qui mauvais vert donc là nous moutan les peuple ici, nous pral les taches et nous pral l'école ah, ah, ou quoi c'est causé kounia là mais te gros kabrit, kabrit la te sauvage et frem donc te konmenel. menel nous montons là tek mon moi même cousine moi et puis nous commençons à filer le tâche. Nous filer les tâche, nous filer les tâche, nous filer les tâche, nous filer les tâche. Jusqu'à ce que tu tâche la fin fait deux monson, elle n'est pas capable encore. Donc, nous sorti en l'air, nous trois montés monter et vous font, pousser. L'eau fin pousser les vies tâche la prenne là, il descend, il descend. pour qui tête mon monna donc tout tèche côté qui te gèye, qui senti chien. Le se kote tache la passe, il fait le soir pe ici Donc nous tellement si yè tache pouboum dan nou vin bre a te, donc fou ki lot nou vin nou, e eh, kou pe yi ti dan. <rire> me kom brouzi nou api gran. Le maman mabre le nou, lè lè kol rive, frère c'est bien se bienne me, yo pa kajouen nou. Le nou resi vini nou di son kabrit ki te, kod la te kase nan koul nou, tap kouri de kabrit pou nou te mari lou, kon timoun, vabay pa wal ken be. Koun yala kote yo brel ki be nou, et c'est dans le filet tache nou nous ne sommes pas chita, mais pas ici, nous sommes chita, nous sommes nous sommes nous nous sommes de nous sommes ki nous sommes chita, nous nous sommes chita, ensemble avec chita, nous nous sommes chita, nous sommes fait nous sommes ou nous wos nous nous là, ça qui est Pendant ma bon m'a e, la vite passer pour l'école. Et puis, m'poko ben, puis Et là, je suis là, je suis et ki l'autre là, la fou e, maman là, Ikebem, il retire un petit <laughs> <Tika Boudakas wafetou. laughs> e e retire petit tout Et puis, il l'autre, petit rose, même pas ici. La que tiki mi fini. la ça. l'autre John John, Et puis, ça qui passait, il a retiré John. venir Est-ce vous l'autre mette là, a vu l'autre la de ma ou rose. Quand la boum, on ne me pas. Mais tu as ma de réponse. de réponse. Tu as pas de réponse. Tu as pas de l'autre Tu as pas de réponse. Tu as pas pas de réponse. Tu as pas de réponse. Tu as pas de réponse. Tu as pas de réponse. Tu as pas de réponse. Tu J'aime toujours mes Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la république des coquins, celle volée au caprété qui vivra verra, qui mourra cacara. Moi, tout merci parce qu'on t'a suivi avec attention, merci pour fidélité ou avec patience. Moi, prale, m'a quitter ou n'a pas pas manché parce que c'est lui-même celle qui est capable protéger ou pas la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas M. Foucault, et n'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. M'ramassez pas quête, moi. Cause, habitants pas misé la ville. M'prallez.